Comment ça s'est donc je vais fermer. Merci. C'est le moment de passer à la déclaration des députés. La parole est à la députée de Thornhill. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, il y a deux semaines, j'ai eu le plaisir de visiter l'anniversaire numéro 50 de Heisman House dans ma circonscription. C'est une tradition qui a commencé par Heinzman House et maintenant est gérée par son conseil. Ils promouvent les talents divers des membres de la communauté dans une propriété héritée du 19e siècle. C'est une propriété construite en mille... dans le 19e siècle. Il y a des pianos Heinzmann. C'est quelque chose que nous trouvons partout au Canada. Cela a été aussi la location où on a tenu des différentes saisons de Halloween, entre autres. Malheureusement, les propriétaires du début ne se trouvent plus avec nous, mais leur famille se trouve dans le conseil de présidence ce dimanche dans l'après-midi, Hyman House va présenter une tradition de la communauté. Madame la Présidente, nous avons la choix d'avoir un piano Heinzmann ici, dans cette Assemblée. Je serai heureuse de pouvoir montrer ce piano à tout le monde pendant la pause. Madame la Présidente, notre gouvernement est heureux de l'héritage donné par Heisman House. Et ce piano, de même que cet édifice, il a des années, mais c'est excellent à voir. Merci. Merci, Madame la Présidente. C'est la cinquième journée de 15 journées d'activisme contre la violence basée sur le genre. C'est mon privilège, en tant que la députée de Waterloo, de reconnaître le travail continu par Jennifer Breeden, Elizabeth Clark, Sarah Kathleen, Jen, Jen Hatton. Hatton. Dans, le dans le manque absolu de leadership de ce gouvernement, ce sont ces femmes qui sont mises dans leur dos le travail de pouvoir faire face aux crimes de... Trafic des personnes. Elles travaillent pour appuyer des enfants qui ont dû faire face à de la violence incroyable. Et cependant, à l'Ontario, nous devons continuer à demander de l'argent pour assurer la sécurité des femmes. Le gouvernement devrait être là pour elles et pour leurs enfants. Nous avons vu une augmentation de 26 dans ce genre de crime dans l'année 2021. On a au moins 50 fémicides pendant l'année dernière. Cependant, la, les services pour les femmes ont dû rejeter des personnes qui demandaient de l'aide parce que tout simplement, on n'a plus de place. Cela devrait être une alarme pour ce gouvernement. On devrait appuyer les femmes dans le système judiciaire, dans le logement, entre autres services, pour qu'aucune femme à l'Ontario ne doive vivre avec du peur. Déclaration des députés. Au Canada, on assassine une femme chaque deux journées et demie. Dans l'année 2021, le taux de fémicide était très élevé partout dans la province. 50 des femmes assassinées sont assassinés par leur couple, 26, par quelqu'un de leur famille. Dans ma communauté, il y a des ressources pour appuyer les femmes qui fuient ce genre de crime. Ils ont rapporté plus de 2000 appels de crise dans cette région, seulement dans l'année 2021. C'est un problème sérieux et quand nous, même si quand nous continuons tous à travailler pour les résoudre, il y a toujours beaucoup de travail à faire. C'est une des raisons pour lesquelles le 25 novembre a été déclarée la journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes. On a vu les campagnes de 16 jours d'activisme contre la violence contre les femmes. C'est le moment de travailler ensemble pour augmenter la conscientisation et finir avec le cycle de violence contre les femmes et les enfants. C'est pour cela que j'ai présenté une motion pour débattre ce mercredi pour assurer que les juges, les Ontariens et tous les travailleurs de l'éducation et, et que tous les travailleurs du système judiciaire reçoivent la meilleure capacitation pour traiter ce genre de crime. La parole est à la députée de Oshawa. Merci, Monsieur le Président. Anne N. s'est contactée avec ma circonscription parce qu'elle voulait avoir un rendez-vous avec sa dentiste. Éventuellement, elle a été indiquée qu'elle ne qualifie plus pour recevoir ce type de soins. Elle est curieuse pourquoi elle qualifiait avant, mais pas maintenant. Le fait, c'est que le gouvernement devrait augmenter le financement parce qu'il il augmente le financement suffisamment pour qu'il ne qualifie plus, mais pas pour qu'il puisse avoir une qualité de vie digne. Elle était surprise de cette commettante, parce qu'elle ne qualifiait plus à cause d'une différence de 20 par mois. Ce gouvernement le sait bien, mais ils essayent d'épargner des des dollars. Maintenant, elle a besoin des dentures, mais elle ne qualifie plus pour le programme et elle ne pourra jamais pouvoir le faire de sa propre poche. Elle est arrivée au Canada avec la promesse d'une meilleure vie. Elle a travaillé pendant sa jeunesse, elle a payé ses impôts et maintenant, personne ne s'occupe d'elle maintenant qu'elle est âgée. Ce gouvernement doit adresser ses problèmes pour que les aînés qui dépendent de ces programmes ne soient pas rejetés de ces programmes. La santé dentale est de la santé, et les dents ne sont pas un luxe. Ce gouvernement ne devrait pas permettre que les aînés soient enlevés de ce programme. Et ils devraient tenir leurs promesses. C'est honteux pour ce gouvernement. Régler cette situation. Merci. Déclaration du député, le député de Sarnia-Lampton. Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur de prendre la parole aujourd'hui dans cette Assemblée pour reconnaître Magna le PDG d'une organisation dans ma circonscription. Il a annoncé qu'il va prendre sa retraite le 31 décembre. Il a travaillé dans cette organisation de l'année 2008. Il a été président de l'année 2016 et pendant son temps avec cette organisation, il a démontré un leadership qui a mené à des très importantes transformations. Il a présenté le projet de développement public le plus important dans ma circonscription. M. Lupine a aidé à assurer des financements pour le développement à niveau local et a mené les efforts pour améliorer le système de santé de Sarnia-Lampton. Et moi, j'ai bien aimé mes conversations avec lui. Aujourd'hui, sa famille et ses amis célèbrent ce cométant avec une commémoration. C'est une chance pour le remercier pour son travail fait pendant les dernières 14 années. Merci pour votre leadership et pour les effets positifs de votre travail à Tarnia lampton La parole est à la de Niagara Falls. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour parler par rapport à le festival de dans ma circonscription. C'est l'anniversaire 60. Ce samedi passé, j'ai eu la chance d'aller avec ma femme et voir la, le show d'ouverture. C'était une performance excellente et j'ai eu la chance de connaître quelques-uns des membres. Cela a commencé dans l'année 1962 et ça a été inspiré par le travail de Bernard Shaw. Cette année, c'est l'anniversaire numéro 60, mais c'est la séance la plus importante. 14, 14 pièces de théâtre dans trois différents théâtres. C'était une année difficile. Ils ont revenu plus forts après la pandémie, et c'est une des meilleures destinations pour le théâtre au Canada. Ils ont réussi à collecter de l'argent pour continuer à améliorer. Ils font partie de la culture de Niagara. Pendant Tout au long de la pandémie, ils ont conservé leurs 500 employés au travail. Ils ont conservé les acteurs tous les travailleurs. Et C'est quelque chose d'excellent pour cette organisation. Le Festival Shaw est remarquable. Ça fait partie de la culture et de ce qui rend notre culture, notre communauté et notre héritage à Niagara, c'est important. Je veux remercier, le remercier pour la célébration de son 60e anniversaire. Merci. Déclaration de député. La parole au député de Brandt. Brand. Merci, Monsieur le Président. Il y a à peu près quatre ans, j'ai eu l'honneur d'être le premier député de Brampton d'avoir allé dans, avec les officiers de police des Six Nations. Et je leur ai demandé comment est-ce que vous faites votre travail dans un ordinateur et sa réponse a été simple. Il m'a dit nous faisons ce que nous pouvons avec ce que nous avons. Ils avaient des communications par la radio et cette réponse va rester avec moi toujours, Monsieur le Président. Notre gouvernement, pour cela, a annoncé ce vendredi un investissement de plus de 6 millions de dollars pour aider les officiers de police partout dans les Six Nations à l'Ontario. Ça va donner des investissements pour l'initiative de modernisation des forces de police. Cela va comprendre des caméras, entre autres outils. Et Je voudrais remercier les solliciteurs général L'Ancienne et le courant pour avoir décidé de faire cet investissement. Et remercier aussi le chef de la police des Six Nations qui a pris sa retraite et la personne qui est arrivée à sa place. Mon message pour tous les chefs de police à l'Ontario, c'est nous allons vous appuyer. Merci. Déclaration de député. La parole à la députée de Scarborough-Gillwood. Merci. Monsieur le Président, je voudrais prendre mon temps aujourd'hui pour parler par rapport à la sécurité dans les écoles. La réalité, c'est que nous nous trouvons dans une crise. C'est un sujet qui est très important. Dans ma circonscription de Scarborough-Gilwood, j'ai eu des élèves dans la 10e année qui ont peur d'aller à l'école. Un étudiant m'a écrit la semaine dernière. Il m'a dit, « Vous êtes certainement au courant des problèmes qu'il y a dans mes écoles. » Malheureusement." J'ai vu ce qui est arrivé. Il y a un manque de détention et de mesures qui doivent être prises. Monsieur le Président, je pense que si on décide de parler en personne avec un des directeurs, avec un membre de l'école ou avec un des élèves, qui ont présenté cet événement de fusillage. Nous allons voir que nous nous trouvons vraiment dans une crise. Mais moi, j'ai vraiment besoin de l'assistance de ce gouvernement. Nous devons gérer ce problème de façon urgente. Dans les propres mots de nos étudiants, le message pour le ministère est clair. Les vies pendent d'un bout. Le Conseil des écoles de l'Ontario a demandé une réunion avec le ministère et je demande au ministre de se réunir avec eux parce que leur vie se tient d'un bout. Merci. Déclaration des députés. La parole est au député de Mississauga Lakeshore. Merci, Monsieur le Président. Plus tôt ce mois, il y a eu un événement dans ma circonscription de, pour reconnaître l'Association canadienne du soccer et reconnaître l'équipe le, leader du Canada qui a gagné un nombre de de match dès le début et qui est arrivé à la salle de femmes de hockey. Le récent succès de l'équipe des femmes dans les Jeux olympiques et l'équipe des hommes qui ont fini le premier CANCAF, Même si le résultat à Qatar n'est pas celui que nous attendions. Je veux remercier le président de l'Association canadienne du Canada et l'ancien président de l'équipe canadienne. Finalement, je veux remercier à la directrice Joanna qui a travaillé pendant des mois pour cet événement. Et aussi à Lucky Russell qui voulait célébrer qui ont fait tout pour célébrer ensemble cet événement. Nous allons gérer la, la prochaine Coupe du Monde dans l'année 2026. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci, Monsieur le Président. Le, le samedi dernier, j'ai eu l'honneur de participer à l'ouverture de l'équipe d'une équipe à Thunder Bay, l'équipe offre un service à long terme pour ceux qui font face à des problèmes de dépendance. J'ai parlé à des personnes et par rapport au programme, les, individus étaient très, les personnes étaient très contents de partager leurs expériences avec moi et j'ai parlé à une femme qui a participé à ce programme deux ans de cela et j'ai aussi parlé à ceux qui sont à deux semaines dans ce programme. Et en dépit de leur durée dans ce programme, le message est clair. Les L'association a permis à sauver leur vie. Grâce à leur sens de communauté, cela a permis de, de se récupérer. J'ai parlé à plusieurs personnes qui étaient dans, ce, dans cette équipe des hommes. Et plus, ce, ce programme a été très important pour ceux qui font face à des dépendances. Et Ils se sont rendus compte qu'il y a davantage à faire. Ils ont aider ces, ces personnes dans les communautés qui ne pouvaient pas s'engager toute une année dans ce programme, mais ont quand même voulu changer leur vie. Après des conversations, il a été reconnu le samedi dernier dans la cérémonie d'ouverture à Thunder C'est le premier point de contact pour ceux qui font face à des dépendances, pour les familles et les patients qui soutiennent le mentorat afin d'aider la lutte contre ces dépendances pour recevoir des, des, des aides qui changent les vies et pour retourner dans les collectivités. Je veux remercier l'association, grâce à leur plan pour apporter de l'espoir pour ceux qui font face à l'indépendance. Vous changez la vie réellement et j'ai hâte de continuer à travailler avec ce groupe et d'autres à Thunder Bay en répondant à cette crise. J'aimerais vous appeler à ceux qui en ont besoin. Vous n'êtes jamais seul. et s'il vous plaît, cherchez de l'aide lorsque vous en avez besoin. Euh, merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. La période de déclaration des députés est... Terminer, je vous rappelle de euh, respecter le temps et la date euh, butoir aussi.